il ouais, veut pas crever ce ts 2 là Tu me le voles pas hein. C'est dingue Combien on a de, de buts dans la gueule ça, ça, ça. Non la oh, fois. oh non <rire>